Au tout début de ce projet-là, la cliente est venue dans un but de faire de la location saisonnière. Donc ça a vraiment orienté tout notre choix et toutes les discussions qu'on a pu avoir avec la cliente tournaient autour de produits assez simples pour pouvoir être conformes à la location saisonnière. En début de construction, quand vous allez nous voir, on va pouvoir prendre connaissance de votre plan, vous proposer un certain nombre de choses et, et pouvoir éventuellement changer certains plans électriques en fonction de vos attentes, et en fonction de la décoration que vous voulez mettre dans le bien. Sur des dossiers comme ici, on a un projet d'architecte avec des coupes, avec des plans, avec des dessins. Et en fonction des dessins, ça nous permettra de connaître un peu l'univers, l'ambiance, les couleurs, le style de décoration et donc d'adapter nos éclairages, nos luminaires en fonction de la décoration que le client aura choisie. La couleur va vraiment nous orienter sur un choix d'éclairage aujourd'hui, sur, sur des couleurs qui sont un peu électriques, un bleu vif un rouge vif, on va plutôt travailler sur des couleurs en blanc froid donc un blanc un peu bleuté qui va permettre justement de mettre en valeur ça. A contrario, si on est dans un univers un peu bois, un peu matériaux matériau nobles du bois, du fer, on va travailler sur une teinte un peu chaude pour pouvoir mettre une une ambiance cosy. Sur ce projet on a quand même pu travailler sur des luminaires un peu classiques sur des appliques avec de l'ampoule avec des faisceaux haut bas mais on a surtout pu travailler sur des suspensions un peu design au niveau du salon parce qu'on a quand même un salon qui est assez volumineux on avait trois points lumineux il fallait un luminaire qui soit capable de bien envoyer donc on a travaillé sur ce genre d'éclairage en intérieur en extérieur on a favorisé des bornes avec des ampoules qui ont une diffusion à 360 degrés pour pouvoir éclairer tout le passage et on a après sur des coins qui sont un peu plus isolés travailler sur des produits solaire pour ramener un peu d'éclairage mais sans avoir la contrainte électrique.